En fait, j'ai vu ça sur un coup de tête. J'étais genre aujourd'hui dans, un, dans une session d'études avec mes amis. J'étais genre, est-ce que ça vous tente enfin, Moi, je crois que je vais y aller. Il y a une amie de ma mère qui m'a dit « Ah, Ambroise, j'ai des vêtements, est-ce que je peux te les donner ?» Et j'ai dit, bah, moi je ne m'occupe pas de ça, je demande à la directrice Vite Campus d'ici, donc je lui dis, euh, j'ai des vêtements, il y a eu ce projet-là, ça me dit quelque chose. Et c'est parti de ça. Alors, ensuite on est parti sur tous les campus et maintenant c'est un giga-projet. Grâce à Récup et à d'autres associations, des collectes sur l'ensemble des sites. Et euh, je tiens à le dire, on a eu une chance fabuleuse. La communauté a adhéré, on a de nombreux dons de très grande qualité. Cette communauté qui s'est resserrée autour de ce projet et qui permet à nos étudiants de, de faire ce pas vers la professionnalisation. Déjà que je fais des recherches de stage en ce moment, donc je pense que ça va beaucoup m'aider, un petit peu valoriser mon image, un petit peu avoir plus confiance en moi, tout ça. Sur Facebook, comme on est étudiant à l'université, j'ai vu et comme ils proposent un accompagnement par rapport au premier entretien et tout, et moi, j'ai des entretiens cette semaine, du coup, je me suis dit, ça tombe bien. Je n'aime pas ce genre de vêtements, et euh, de plus, c'est gratuit et ça, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment de l'accompagnement à l'entretien. Oui, alors ça va vraiment de préparer les questions, quelles questions on pourrait avoir, de, de proposer des simulations, c'est-à-dire se mettre en situation d'entretien. La communication non-verbale, c'est tout ce qui va être la posture, le regard. Notre collègue, par exemple, en ce moment, est en train d'apprendre aux étudiants comment placer son manteau quand on arrive dans le, la salle d'entretien. J'ai porté une jupe tube taille haute à motif et un, une chemise noire. C'était que de la seconde main parce que, notamment, la chemise que je portais était la chemise de ma mère. Je Gingé, Je fais partie de l'association Humain Formal L'Optimiste à Malakoff C'est du campus des Grands moulins. Solid et... On fait partie de l'association Une Couverture pour l'hiver Atlas IPZP Et le CIE sur le site de Boulogne On a décidé de construire ensemble et on a fait appel à une asso par campus et on les remercie d'ailleurs très chaleureusement parce qu'ils ont fait un très gros boulot de collecte, de communication puisque quand même, pour la logistique, il y en avait besoin Il y a une première étape qui est de planifier ensuite il faut mettre en place les bacs, ensuite il faut récolter, et enfin il faut laver et ensuite installer sur les portants. Et en plus, c'est un apprentissage pour nous, donc on espère quand on reconduira qu'on pourra faire encore mieux et qu'il y aura encore plus de monde. C'est vrai que je ne savais pas où j'allais, je suis venu juste pour découvrir, voilà, je me sens bien, ça me plaît bien, il y a beaucoup de choses ici. C'est vrai que ça aide énormément, donc euh, voilà, je conseillerais ça à d'autres amis.